Alors, je m'appelle Florian, je suis consultant euh, sur Power BI et globalement sur les technologies Microsoft et Data. Et euh, bah, je suis sollicité chez des clients pour intervenir sur, sur ces domaines-là et également pour euh, bah, aider les collaborateurs euh, talents qui, euh, qui veulent progresser sur ces, ces deux technologies. Alors, Chez Talents, c'est accompagner les clients dans leur transformation euh, de la data, c'est euh, leur montrer la bonne voie sur euh, comment bien utiliser euh, alors, pour ma part, les services Microsoft pour que euh, la data soit au mieux exploitée chez eux. Euh, C'est aussi encadrer euh, les collaborateurs pour qu'ils puissent monter en compétence chez, euh, chez les clients et euh, sur ces technologies-là pour, euh, bah pour donner le meilleur de même et, euh, et apporter satisfaction aux clients. Alors historiquement je fais les deux. <rire> bon après euh, le fait est que j'ai beaucoup plus creusé la data vise, et euh, comme j'aime beaucoup le design, bah, data vise. Euh, Essayer de faire comprendre que la data c'est important et qu'il faut investir euh, de l'argent dedans et qu'une stratégie data aura baisse et c'est pas une stratégie. <rire> Donc euh, voilà, leur faire comprendre qu'il faut s'investir pour, euh, pour vraiment exploiter au mieux ces données. Je suis pas trop à l'aise de travailler sur un canapé. Il faut alors plutôt utiliser la télé comme écran pour travailler, comme ça on a un grand écran pour travailler c'est cool. Mais, euh, mais non, plutôt derrière un bureau avec euh, un bon clavier, une bonne chaise, euh, pour pas avoir mal au dos. <rire> Surtout que Talent subventionne euh, le télétravail euh, pour pouvoir s'équiper proprement. Je travaille dans la data, j'ai eu une formation là-dedans, donc c'est plutôt les bases de données, plutôt des, des tables à rallonge obscures euh, avec euh, plein de caractères noir et blanc. Et curieusement, bah, j'aime beaucoup tout ce qui est design, graphisme, mais c'est pour ça que la, la data vise m'est apparue comme une évidence. Euh, comme transition entre la data et le graphisme mais j'aime rendre les choses belles et que ce soit attirant à l'œil.